Bonjour à tous, allez vous commencez à en avoir l'habitude, ce matin on parle des sorties du week-end. Au programme Edge, Asmode, Games Workshop et l'arrivée des sorties de Légion Distribution qui feront l'actualité de vos tables cette semaine. On commence par Edge qui nous servira un petit retour en enfance avec une adaptation du dessin animé Les Fous du Volant dans un jeu de course un peu déluré. Ne pas oublier que cette série trouve ses fondements dans une vraie course hein, de 1908 qui a donc vraiment existé, mais également un film de 1965, La Grande Course Autour du Monde, de Blake Edwards avec notamment Tony Curtis. Le dessin animé étant sorti en 1969 en France, le jeu ne devrait faire vibrer que les plus anciens d'entre vous. à partager peut-être avec la jeune génération. Le maître mot sera la customisation des voitures et les rebondissements via des cartes événements. Cela vous coûtera 40,90€ à partir de 8 ans, ce sera des parties de moins de 30 minutes et de 2 à 6 joueurs. Asmodé sort de sa hotte du Père Noël une nouvelle trilogie pour Unlock. Epic Adventures, où le chiffre 7 est à l'honneur. Je vous rappelle que l'idée est de mener des enquêtes de préférence en groupe, hein, on s'engueule plus facilement, via une application et des cartes numérotées qui vont vous faire voyager dans l'aventure à la façon de nos bons vieux livres dont vous êtes le héros pas. Cette fois-ci, ce sera donc 7ème euh, art et décès, munissez-vous de pop-corn, ce soir c'est la première d'un film d'horreur, la dernière nuit du loup-garou, et la question c'est de savoir si vous en sortirez vivant. Sinon il y aura également les 7 épreuves du dragon, le temple du, des dragons d'or accueille de nouveaux élèves une fois tous les 7 ans, serez-vous digne de l'enseignement de maître Li on verra bien. Et puis ensuite, ben bah, mission #07 tout simplement. L'organisation secrète Eagle a été infiltrée. Agent, c'est à vous d'identifier la taupe. Bon, moi je m'y suis essayé. C'est vrai que c'est sympa, mais il faut trouver les gens qui sont là pour s'amuser et pas pour à tout prix se comporter comme au boulot, hein, avec la prise de lead et les autres conneries de management. C'est le genre de jeu euh, qui fait souvent ressortir le caractère de chacun, donc. Prudence. Ça sera au prix de 26,90€, c'est à partir de 10 ans, c'est de 1 à 2 heures, voire plus, <rire> voire moins, et de 2 à 6 joueurs si vraiment vous avez envie de bien vous prendre la tête. On aura aussi les aventuriers du rail, Italie et Japon. Bon, Italie et Japon, je cherche le lien, mais bientôt on aura Antarctique et Cantal, bref une zone de plus pour jouer les cheminots, à quand l'extension Gare Saint-Lazare pour ses grèves, là je peux vous assurer qu'il y aura du défi croyez moi. Bon c'est un jeu qu'on m'a proposé une bonne centaine de fois, mais je suis désolé j'y arrive pas, après bon je comprends qu'il y ait des fans, mais de là nous le servir à toutes les sauces, d'ailleurs ça me fait penser qu'on n'a pas encore à notre version Cthulhu. je me demande ce qu'ils attendent. Allez, trêve de plaisanterie, ce sera au prix de 36,90€ à partir de 8 ans, 30 minutes à 1h2 à 5 joueurs. Côté Games Workshop, c'est presque le calme plat, mais bon, on aura quand même des sorties pour euh, Bisgrave. La première sortie euh, concerne ceux qui auraient fait l'impasse sur la boîte euh, Dreadfane, qui était d'ailleurs en fait une boîte pour les débutants avec des règles light euh, et euh, en fait bah, si vous vouliez euh, les figurines bah, on vous propose un rattrapage et c'est mon cas donc euh, je suis content de pouvoir accueillir euh, celle-ci et les cartes associées surtout hein, de cette façon même si euh, bah, je manque pas de Storm dans ma collection vous avez donc retrouvé trois Storm et puis quatre euh, Night Out avec leurs cartes leur pouvoir et leur objectif après c'est quand même 45 euros donc il faudra vraiment avoir une plus-value parce que c'est quand même aussi cher que la boîte de départ. Les crocs saillants de Ripa vous proposeront des petits gobs sur des wargs. L'avantage ce sera évidemment dans les déplacements extrêmement rapides mais également dans les cartes d'objectifs associées qui peuvent grandement enrichir votre jeu. Et là ça ne vous coûtera que 25 euros. Enfin, pour ceux qui se seraient lancés un peu tardivement dans Underworld, vous avez une proposition de réimpression des cartes universelles, accompagnée d'un plateau de joueurs que je trouve plutôt sympa. Alors, c'est une bonne idée, hein, euh, même si ça se fabrique soi-même, euh, voire avec des impressions 3D. Et euh, surtout, bah, c'est au prix de 30 euros, ce qui est presque les deux tiers du prix de Speyer. Mais bon, on a bien compris que c'était un rattrapage, étant donné que Shadowspayer ne se retrouve plus. Donc, l'idée est là. On va la louer. Allez, l'actu du Wargame, c'est Parabloom via euh, Legion distribution, hein, avec euh, pas mal de sorties pour Conquest. En attendant les Nords, euh, on nous propose une nouvelle faction, hein, les euh, Drewgom, qui sont simplement les nains, avec cette euh, sorties, trois persos uniques, 3 euh, énormes, hein, une boîte de trois énormes Inferno Automata et euh, trois nouvelles infanteries, avec notamment les Flames Berserkers, qui sont de toute beauté. Mais les humains, par exemple, ne seront pas euh, en reste, hein, puisqu'ils se voient enrichir également de personnages uniques, avec euh, le This Priest, qui est vraiment super, et on notera également les officiers nobles et mages au Roland de Game of Thrones. Je suis obligé de faire la comparaison. Les Spire, eux aussi, auront droit à une sortie avec euh, le mimétique assassin qui vient renforcer les troupes pour plus de réactivité. On notera les très charismatiques iClone Executor dont la figurine est vraiment badass. Le Biomancer viendra clôturer tout cela. Les personnages uniques sont au prix de 21 euros alors que les troupes sont en dessous de 40, je vous rappelle que l'échelle est au-dessus du conventionnel donc c'est largement justifié. C'est un jeu sur lequel on reviendra bientôt sur la page avec un let's play que je suis en train de préparer avec un confrère Urial que beaucoup d'entre vous connaissent. On vous présentera également donc les nouvelles figurines, ces nouvelles figurines par l'intermédiaire d'une vidéo Xbox complète. Pour conclure, j'attire votre attention sur le fait que Légion Distribution assure également la disponibilité en France de Battle System et de ses décors, et j'espère pouvoir vous en reparler rapidement. Voilà, je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker la vidéo, vous savez que ça m'aide beaucoup, et puis bah, vous abonner si vous me découvrez grâce à celle-ci, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, bah, parce qu'il n'y a que ça pour poudrer le type d'en face, et à minimum à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour les sorties du week-end prochain. Ciao